Pendant le confinement, Ayo vous offre l'accès à sa Casa dialingua Lingua Virtuale gratuitement. Vous voulez participer à la di d'Ayo? Lingua, Storia, Discoursata, Paizité, Cultura, Musica. Et si impeccé, mendez-vous à votre mail et vi mandemi noi un message. Coup d'un, votre mot de passe ainsi que le lien où cliquer. Vous arrivez sur cette page. « Intreat » ou votre « Indireits » sous Mail »« Continuer » Votre mot de passe, « Se connecter » Et vous arrivez ici à la table principale. D'abord, il faut activer votre webcam et votre micro. Donc, cliquez sur les trois points en haut. « Webcam » Micro »« Autoriser »« Entrez votre webcam et votre micro » puis « Enregistrer » À partir de là, votre webcam va s'afficher. Ensuite, il va falloir changer de table. Pour changer de table, c'est très simple. Pitiéti, ananta udostro partsonad, esculicheti sina un altra tolla. Tac, chiseti. Si vous voulez écrire à quelque chose, c'est atiatiarata, ou chat. Apudieti anta live chat, et scriviti. Pudieti dinometa, a uostra webcam, ananto atola. Pitiéti qui. À la table principale, si vous voulez parler, vous devez lever la main, avec le bouton en haut. Un administrateur vous donnera la parole. Après, c'est tout.